Prends ça, sale bête <rire> Et salut à tous, c'est TipsyRound, j'espère que vous avez la pêche parce que moi, ouais, étant donné qu'aujourd'hui je suis sur Far Cry 4, yeah, qui est sorti cette semaine, donc en fait pour la petite histoire, j'avais fait une vidéo découverte sur le jeu le lendemain de sa sortie. La vidéo était vraiment nickel, pas trop longue, parfaite, j'ai découvert le jeu, je m'étais bien tapé une barre, j'étais tombé sur des trucs sympas, et mon rack a bugué, voilà, j'ai tout perdu. J'aurais pu vous sortir la vidéo le lendemain de la sortie du jeu, mais non. J'ai craqué, j'ai pété un câble. Et puis une vidéo découverte, c'est pas le genre de truc qu'on peut refaire. En plus, j'avais ni le temps ni le courage de la refaire. Du coup je me suis dit mais bah, pourquoi pas leur faire un petit fan-tage Étant donné qu'on tombe, qu tombe sur pas mal de trucs marrants euh, sur Far Cry, je trouve. Donc, euh, bah voilà, c'est ce que j'ai décidé de vous faire. J'espère que ça vous plaira, que ça vous fera rire. Sur ce, moi, je vais explorer Kirat. Allez, YOLO Est-ce que la collade passe sur Far Cry Non Hitmarker Jean Monsieur Vous m'avez l'air mal en point Peut-être qu'un petit couteau vous aiderait. Attendez, je vais vous aider Faut mettre ça sur la pli Ah parfait Ah mais ça marche Mais je viens de me soigner <rire> Mais vous avez vu ça <rire> Incroyable Incroyable voilà, lancer des couteaux de, de, des couteaux de lancer sur les alliés Cry 4, ça les sonne, voilà, à savoir, ça marche, c'est prouvé. Pas mérité ça. Arrête, c'est pas comme si j'avais fait ça. Oups. Non, c'était pas une vache, c'était un léopard. Je dois vous avouer que c'est la première fois que j'utilise ce genre d'engin. Je ne suis pas très à l'aise. Mais qu'est-ce que c'est que ça De la contrebande C'est illégal, monsieur Vous savez que c'est illégal Oh merde, je me trouve en présence d'un animal très dangereux. Observez-le. Observez-le, il est juste là. Oh fuck Qu'est-ce que... Quand même un beau pays, hein. Oh c'est marrant ça Et Regarde je peux s'y faire avec ça <rire> Encore plus marrant J'adore tuer mes alliés dans ce jeu Mon premier éléphant sur Far Cry 4 Voyons ouais, voir ce que ça donne Je ne peux pas monter dessus Sérieusement Alors, je vois qu'une seule chose à faire. Ah, ouais, non, mais là, c'est Chuck Norris, l'éléphant. Il va pas me charger quand même. Il va pas me charger quand même. Euh, tu dis calme, ok J'ai des couteaux. Tu fais demi-tour, ok C'est ça le respect. C'est ça. Stop, stop, stop. Contrôle de police. Montrez-moi vos papiers. Veuillez sortir des véhicules et posez vos mains sur le capot. Allez. Eh si. Je sais. Mais vous avez une tête de terroriste, monsieur. Comment ça La prochaine fois, tu me montreras tes papiers. Les chasseurs utilisent des flèches. Ce sont des tireurs expérimentés. Qui s'en bat les couilles plus plus aussi. La dernière fois que j'ai réussi ce genre d'émission Pour me récompenser La meuf m'a quand même donné un préservatif Je sais pas si vous voyez le truc Je me suis dit Il doit y avoir un sous-entendu, Il faut que je la suive ah ah ah Voilà comment je leur apprends la vie Mon vieux sauvage trahir oh, oh. Vous trahir Mais je... Regarde je t'offre de la viande Je te l'offre elle est à toi Oh merde Gentil nounours J'adore piétiner tes récoltes T'as vu comme je piétine tes récoltes hein T'aimes ça travailler pour rien hein T'aimes ça que je piétine tes récoltes Je vous présente Tips Wimpy Regardez comme il est mignon Oh le gros doscope no Oh oh bête Alors ça fait quoi de se prendre un doscope no et croiser de map dans la gueule, dis-moi Mais qu'est-ce passe-t-il donc Sans toi, je mort. Sois béni. Oh avec moi aussi tu seras mort, t'inquiète pas. <rire> Hop là. Bon, maintenant, comment descendre de ce truc-là S'il vous plaît, je sais plus descendre. À l'aide. à l'aide. Lapidation Ok, ça marche pas très bien, en fait, à la lapidation. Chut Il ne faut surtout pas faire de bruit. Je viens d'apercevoir un type sous MP sauvage. Je vais essayer de lui Chasser avec mon arc Ou voilà, la grenade d'ailleurs, c'est peut-être plus radical Prends bon, ça, sale ça bête oh oh Mon dieu Est-ce que vous avez vu ce vol pané Je suis désolé pour toi mon petit type Swampy Allez, tiens. Mais non, tu sais bien que je t'aime. Oh Je suis pas dans une team de Snake pour rien. Bon. Ça, ça demandait moins de skill. Oh non Non Un blaireau Alan Un blaireau sauvage Je vous présente la créature la plus redoutable du jeu. Un raton laveur absolument ridicule. Oups, pardon. <coughs> PORNO VINTAGE. Une bobine de 16mm du film Kirati, Imolala, volume 3, l'abominable zob des neiges. Pas de commentaires. Maintenant je vais vous apprendre à réquisitionner un bateau à ah, vos alliés gentiment. Merci. Regardez ça, ils ont pas l'air heureux là. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce d'animal préhistorique, va. Ouais. Bah, bien sûr, tu viens de te taper des dégâts de chute. Brûle-toi le bras. Bah, bien sûr, vas-y. Oh, oui, j'adore faire chier les gens. Oh merde, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Oh, mais ça m'a l'air d'être un gentil miné. Peut-être que ça se chasse comme le WMP à la grenade. Voyons voir. Bah oui! Wow! What the fuck? Ah, il fallait sauver l'otage! Ah, autant pour moi. Tu sais que fumer c'est mal. Ça pourrait te tuer. Tu te rends compte Te tuer Tu vas pas faire ça quand même hein. Oh merde Oh fuck Oh wow Oh oh, oh, oh ils sont violents les rideaux hein Oh putain Putain j'adore cette musique Oh, oh, oh, je le sens pas. Oh j'ai fait un 3-6 oh Non sérieux, je kiffe cette musique. Je vais l'avoir dans la tête toute la nuit, je crois. Oh merde, gouré, touche Oh putain Alors là, niveau discrétion Alors là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 ils sont pas comme le reste de l'armée Ils sont plus rapides Plus dangereux Ils parlent aux animaux Bah bien sûr Et toi qu'est-ce que tu fumes dis-moi Alors pour ceux qui ne connaissent pas Far Cry Je vous explique l'utilité du lance-fusée C'est pas d'appeler des renforts C'est de faire ça Haha <rire> Regardez-moi ce bolos. Voilà à quoi ça le lance-fusée. Stop, stop, stop. Oh l'enfoiré. Ok, étant donné que je suis parti sur de mauvaises bases avec les rhinocéros, je vais aller lui proposer un morceau de viande et voir ce qu'il en pense. Tiens, prends-le, prends-le. Il aime bien. Non, non il aime pas. Mais prends-le Mais garde la pêche Oh, il aime pas du tout. Et ça, t'aimes ça bâtard Hein T'aimes bien ça, hein Oui, il aime bien en plus. Mais oui, il aime bien. Mais Putain, c'est quoi ce jeu ENCORE cette putain de musique Oula, ça se trotte d'enfant à de merde par là-bas On peut se calmer là mais vous croyez où Il y a quand même un gars l'autre jour. C'était un pauvre citoyen hein, dans la rue avec qui j'ai foutu un coup de machette. Il m'a quand même sorti, au moins je serais mort en héros. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Mort en héros. Et il y a Grand qui s'élance vers le spawn des singes. Et qui va tenter la feed. Il loupe sa première balle. Il fait un premier kill. Un deuxième kill. Peut-être un cross the map. C'est raté. Et c'est raté. Quel dommage, quel dommage. Du coup, il fait brûler une voiture, voilà. Allez, c'est la fête. Oups Pardon Ah non mais je suis vraiment désolé hein. J'ai pas fait exprès, j'ai une mauvaise manip, je suis vraiment désolé. Eh, eh, eh, eh Putain, mais c'est n'importe quoi les chauffards là, dans ce pays C'est toi qui chante cette atrocité là ridicule LOL LOL Regardez Vous avez vu ce pauvre singe Regardez Regardez le tomber <rire> Oh putain, j'adore ce jeu Les qui chope un singe <rire> c'est génial Bon, là, je suis désolé, mais on est quand même une chaîne de snipers Et je suis dans une situation d'urgence Il y a un guépard Je suis au spot Let's go Non, non Oh! Le trickshot au shoot, Et non. ça soigne! Oh! Attends, attends, attends, attends, attends, attends, oh! c'était oh, le plus Non, non, pas ici, mais... Oh! Oh! C est c est ouais. Oh! Que oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! le Il l'a dit Il l'a dit Il vient dire, au oh, moins je serai mort en guerrier. Mais mec Tu viens de te faire tuer par ton allié qui te te tibag, c'est ridicule Enfin bref, voilà, c'est sur ce massacre absolument ridicule ben, Je suis en train de perdre tous mes niveaux à force de tuer mes alliés <rire> C'est sur ce massacre ridicule que je vais vous laisser euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu euh, Si c'est le cas, ben lâchez un comme, laissez un j'aime euh, Dites-nous dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme celle-là. C'est la deuxième vidéo qui change un peu de Call of Duty euh, après celle qu'on avait faite sur euh, Assassin's Creed Unity. Donc euh, voilà, je trouve ça sympa. Euh, comme le dit le proverbe qui rate, la table est à la chaise, ce que la chaise est à la table. Gardez la pêche, c'était Tipsyron. Allez, ciao tout le monde